Bonjour tout le monde, je m'appelle Marcel Vandave, j'ai 65 ans sur papier, je suis pensionné et j'étais militaire, officier sportif à l'armée belge. J'ai beaucoup hobbies et un des hobbies c'est ici, c'est faire des choses, euh, chercher des choses pour euh, test-achat. Alors j'espère que vous allez regarder toujours. Parce qu'on va tester tout correctement.